On est le mardi 8 novembre 2016 et il fait moins 7 ici en Norvège du coup je me rends sur un lac gelé pour prendre quelques photos et ce sera peut-être l'intro de ma première vidéo je me présente Théo, j'ai 18 ans et je suis en train de passer une année en Norvège avec l'association AFS qui permet de voyager partout dans le monde et de faire des séjours entre 3 3 mois et 1 an à l'étranger dans une famille d'accueil euh, un séjour donc scolaire scolaire moi j'espère vous faire découvrir des choses en tout cas parce qu'il y a beaucoup à découvrir bien évidemment dans un pays étranger voilà et comme vous le voyez on a de la neige on descendu jusqu'à moins 12 et maintenant là on est à moins, moins 7 Bon, cette fin de journée, 16h, 16h20, il ne fait pas de très très très jour. On a des lampadaires qui sont allumés. Et euh, c'est bien, gelé. Et je marche en plein milieu de la route aussi. On ne change pas les bonnes habitudes françaises. Alors, comme vous voyez, j'ai une chapka, ce que personne n'a ici. Parce qu'ils ont tous des espèces de bandeaux de tissus très fins qui permettent de ne pas avoir trop chaud quand on est à l'extérieur, quand on, quand on bouge. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en fait. Et moi, comme je suis un rebelle, moi j'ai pris la chapka. Bon, faut savoir que pas la mienne, c'est celle de mon père. Je vais emprunter pour un an. Mais bon. Du coup, je fais un petit peu russe, paysage norvégien. Et là, ça va être joli. Je vis à Trondheim, la jolie ville de Trondheim. Qui est au milieu de la Norvège. Je vais essayer de vous mettre une petite carte ici. Et... Pour l'instant tout va bien. Je suis là depuis deux mois presque et demi. Je suis arrivé le 20 août, faites le calcul. Euh, pour l'instant tout se passe bien. Une famille d'accueil. Je suis sur les hauteurs de, de Trondheim, à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous êtes prêts à voir la Norvège C'est parti. Ça c'est ce que j'appelle un paysage. Ça a de la gueule quand même. Vous voyez pas forcément bien parce que faut que je vous fasse la mise au point, mais ça a quand même une sacrée gueule. Faut bien le dire. Voilà un petit lac nommé Shivatnet en norvégien ce qui ne veut rien dire en fait enfin pas que je sache ouais, je suis le premier à aller aussi loin aller au bout du bout Je dois avouer que c'est plutôt joli. On fait des jolis motifs. Bon, bah, je vais vous laisser, je vais prendre quelques photos. Puis vous aurez l'album dans la description.